Good morning. allez-y den, sera aujourd'hui le Yuline Shemad, je Safraim Ben Yaakov Israël. Richard Aaron Ben Fortune Mazal, si vous souhaitez vous aussi des le Président de Meshakotek, tel Sakemi Eternel, nous étudions Masechet Ta'anit, par Gimel Mishnachet, Alkohol Tzara, Shalot Avo, à la Tzibur, Matrin Aleha, Chutz, Merov Geshamim, et je là pour le moment, et je traduis, Alkol Tzara, Shalotavo Avo, à la Tzibur, pour tout, malheur, catastrophe, qui... On parle de façon propre, je vous expliquerai après. D'abord, je Pour toute catastrophe qui risque de ne pas tomber sur le peuple, Matrin, Aléa, eh bien, on tire tout de suite les alarmes, les alarmes c'est-à-dire qu'on fait des grandes filottes imposées avec les jeunes, de, les trois jours de jeunes bêtes et bêtes, à une seule exception, chouts, me Khamim, sauf quand il y a trop de pluie. Soit, d'abord, vous connaissez sûrement le principe. Dans la Torah, dans le Mishnayot, on parle souvent de manière, pour parler de manière propre, alors on dit euh, on, parle, on dit le on dit contraire. Donc en fait, pour toute la Mishnah, va me dire, pour toute menace qui menace de faire des catastrophes, en parlant proprement, c'est pour toute menace qui ne va pas tomber et qui ne va pas se, se réaliser, alors il faudra agir ainsi. Donc en fait la Mishnah conclut que ben non, parmi toutes les catastrophes, catastrophes qu'on euh, qu a pu évoquer, il y en a encore d'autres, pour tous ces cas de figure, on, on imposera des jeunes publics. Avec les pilotes. Sauf une seule exception, lorsqu'il y a lorsqu'il a beaucoup trop de pluie. Ça peut faire des dégâts, mais des dégâts matériels. Par contre, euh, si toutefois ils font réaliser des dégâts, ça rapporte ici dans le Barthenora. Euh, je ne sais plus où je l'ai vu. En tout cas, qui rapporte que s'il si y a trop de pluie et que ça peut faire des réels dégâts, alors on pourra effectivement prier. Ah, c'est le, le Barthenora qui le dit. D'accord Si toutefois il y a trop de pluie au point de détruire. Les récoltes d'abîmer les récoltes, alors là on pourra faire des filotes pour qu'HM arrête la pluie. Mais en général, on ne demande pas que la pluie s'arrête, que la bracha qu'HM fasse tomber, qu'elle s'arrête. Ok, suite à ça, on va rentrer dans une histoire, une très longue histoire, mais ça va être très rapidement. Entre parenthèses, c'est une anecdote qu'on évoque à le sort de Kippour lorsqu'on fait le paradigme le pilot de Shema Koli à et Shema Bekolot, Le et Hagel. Bah ma'agal, je sais pas comment on dit, c'est cette histoire-là. L'histoire histoire de Choni Ma'agal. Khoni, qui faisait des cercles. C'est quoi cette histoire-là Alors, ma'a ses le Choni Une fois, on avait demandé à Choni Ma'agal. il s'appelait Choni, c'était son prénom, peut-être c'est un diminutif de Yukhanan, je ne sais pas, Choni. Ma'agal, c'est celui qui fait des cercles. On a demandé à Choni Ama'agal, il chez Shamim, s'il te plaît, Choni, prie pour nous pour que la pluie tombe à Marla'em... Il leur dit, ok, je vais prier. Mais alors, auparavant, je veux que la pluie elle tombe sans faire des dégâts. Vous savez quoi Alors, allez vite, faites entrer à la maison les fourneaux dans lesquels on fait cuire les corban de Pessah. Donc, on était à l'approche de Nissan. Ça l'approche de Nissan qui approchait. Et il leur dit, faites vite entrer les, les, les fourneaux dans lesquels vous prévoyez de vous faire cuire les, les, les pesar, Parce que cela on le faisait en terre, en argile, mais sans les faire cuire. Donc, si toutefois la pluie va tomber dessus, elle va le faire fondre. Après, donc, ils ont agi ainsi. Et donc, Mais à ça, qu'est-ce qu'il en fait ensuite Et Et il a fait une tfila pour Hachem, pour qu'il qu envoie la pluie. Et la pluie n'est pas tombée. Mais à ça, qu'est-ce qu'il a fait Il a fait un cercle par terre. Il est parti se mettre dedans, en plein milieu. Et, Ve'amar, l'Efanav, il a dit, devant Hachem, est la maître du monde. Banecha samu tes enfants se sont tournés vers moi. Ils ont mis leur visage vers moi, se sont tournés vers moi. Che'ani keben ben le Pourquoi Parce qu'ils considèrent que je suis quelqu'un qui entre fréquemment dans ta maison, qui est familier chez toi. D'accord Donc de ce fait, nishba'ani Beshimcha gadol. Je jure au nom de ton, en ton grand nom, Shemitzas que je ne bouge pas de ce cercle. Jusqu'à ce que tu prennes des enfants en pitié. Jusqu'à ce que tu prennes des enfants en pitié. Voilà. Jusqu'à maintenant, on a eu tout, donc, tout le caca avec lui, qui était, qui était le, la première manche, on va dire, c'est que tu as besoin de plus. Roni il a fait là-dessus-là, ça va pas marché. Et après, il a fait un cercle par terre, il s'est mis dedans, il a juré au nom, il a juré au nom avec le nom d'Hachem, qui ne sortira pas de ce cercle tant que la pluie ne sera pas tombée. Et donc maintenant, La pluie a commencé à pluvioter, mais très légèrement, quelques petites gouttelettes. Voici. Amar, il a dit qu'on il a rien à la charge. Regardez. Lokar J'ai pas demandé ainsi. Lokar Elle a gishme borot J'ai demandé qu'il y ait des pluies qui vont pouvoir remplir les, les puits et les toutes sortes de, de, de conteneurs et de et de, de, de conteneurs d'eau. Donc je me veux beaucoup plus de pluie. Donc de ce fait, Du coup, il y a une pluie torrentielle diluvienne qui commence à leur tomber dessus très fortement. Amarlokar chalti, à la charge. J'ai pas demandé de la sorte. La je veux que tu achèmes, tu ne fasses de la pluie, mais de la pluie qui nous montre que tu nous aimes, que tu nous apprécies. beracha n'dava. Une pluie qui porte la bénédiction. Et le, les dons d'Hachem. Yardou Ketiknan, et enfin la pluie a commencé à venir. D'accord Là, on fait dans le Nigoun de Shemakoli, qui est Hachem, il a répondu à Khoyama qui l'a écouté, et qui lui a fait tomber la pluie. Maintenant, et Ketiknan, donc la pluie est tombée, normalement, Valmar. regardez ce qui s'est passé. Jusqu à Israël, jusqu'à qu'Israël a dû sortir. Peu d'Israël à il a dû quitter les rues d'Hiroshalaïm pour rentrer au Arabeït. Arabeït était plus haut, le mont du temple était plus haut que le reste de Hiroshalaïm, c'est-à-dire que la pluie elle tombait tellement, elle montait tellement qu'il ne réussissait plus à marcher dans, la, dans, la, dans les, les petits ruisseaux, rivières qui s'étaient pas forgées dans Hiroshalaïm, qui s'étaient tracées dans Hiroshalaïm. Achetsu, Israël, les à cause des pluies, donc Israël a dû rentrer à Arabeït pour là-bas, parce que là-bas il n'y avait pas... Euh, c'est plus haut, donc la pluie, ne stagne pas. Bah Du coup, ils sont venus, ils lui ont dit à Choni Amahagel, s'il te plaît, Choni, continue, t'es te filote, mais cette fois-ci, tu veux le contraire. Aussi bien que tu as su prier pour que la pluie tombe, prie maintenant pour que la pluie s'arrête. Amahalim leur a répondu, Choni Amahagel, allez donc voir si la le rocher de Evenatoen, le rocher des réclamateurs, on va traduire, est-ce qu'il a, est qu est qu a fondu En fait, il y avait Rochalaim, une pierre, sur laquelle tout celui qui trouvait quelque chose, il montait, qui, qui trouvait une trouvaille, il fallait faire la mise à la chère à la rendre. Ils accrochaient pas des petits papiers comme on fait à notre époque, mais ils allaient là-bas il avec une pierre, ils disaient J'ai trouvé une montre, j'ai trouvé un chapeau, et les gens venaient donner un siman, et ça, ça s'appelle le Evenatoen. Et donc, il leur a dit. Il leur dit, allez donc voir si, ça, si cette fameuse pierre, elle a fondu. C'est-à-dire la pierre, bien sûr, elle ne fond jamais avec la pluie. Eh bien, de ce fait, il leur dit, c'est une manière propre de leur dire, je ne peux pas prier pour que la pluie s'arrête. Maintenant, suite à cette histoire, on remarque que Rony Hagel, il a pris Hachem et a regardé avec deux choses, il a fait. Il s'est permis de jurer au nom d'Hachem qu'il ne sort pas de là, tant qu'Hachem ne l'exauce pas. Et en plus, ça, il rétorque avec effronterie, je pas demander comme ci, si, je vais pas demandé comme ça, et tu parles à ton copain ou quoi Regardez, alors c'est ce que justement, chez Alaklo Sheman Manchatar, Sheman Manchatar il lui a envoyé un émissaire pour lui dire Il m'a Si ce n'était pas que toi, tu étais Khoni le grand sadique du d'or, eh bien, Gozarniale Khanidouille, j'aurais décrété sur toi qu'on te retranche, qu'on t'excommune. commune. Pourquoi Parce que c'est pas. Alors il y a deux interprétations sur ça. Soit parce que c'est quoi cette histoire que tu te permets de jurer, et si Hachem ne va pas t'exaucer, alors tu as juré en vain. Tu cours un risque. Soit c'est pas une manière de prier Hachem. Je vais pas demander comme ci, si, je n'ai pas demandé comme ça. C'est pas comme ça qu'on s'adresse à Hachem, on s'adresse à Hachem avec euh, humilité. « qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Pourquoi Parce que finalement, t'as pas demandé comme il fallait, de, de, pour les deux raisons qu'on a dit, parce que tu jures et tout ça, Et qu'est-ce que je constate ?« Je remarque que concrètement, toi tu es mitchaté, mitchaté c'est que tu es tu, euh, tu, tu comment dire quelqu'un qui a des guiguïmes qui, qui, qui l'anguit tu grand, tu languilles hachem tu veux te rapprocher de lui et hachem il fait ta volonté qui est ben chez mitraté à vivre comme un fin enfant qui fait capricieux en fait devant son père qui dit allez papa s'il te plaît donne moi et quoi et qu'est ce qu'il fait le père bon, c'est le retournel. le père il fait sa volonté ben, allez, donc ce que je peux pas te faire <rire> c'est à dire C'est pas une manière de, pri de prier Hachem. Les gens ils vont prendre de toi, faire des erreurs, ils vont se mettre à jurer au nom d'Hachem HM il va avoir la pluie, ils vont pas être exaucés. Ils vont gérer en vain. C'est un mauvais exemple. Mais malgré tout, tu es un bon exemple. Qu'est-ce que je peux faire Toi, tu fais le, de, le capricieux devant Hachem et Hachem, il Donc, qu qu'est-ce que je peux pas, moi, te, maintenant, te mettre en idouille C'est sur les gens comme toi que le passe il dit que ton père et ta mère se réjouissent et que celle qui t'a mis au monde de ta soit s'exalte qu'il y a un tzadik comme toi dans notre génération. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de tzlacha